Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 25 avril, deuxième samedi après la Pâque de l'an 2020. Et nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Sillier. Bonjour. Le frère Éric Paulet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Mais aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir un, un invité supplémentaire qui vient se joindre à nous, le frère Guylain-Marie Grange. Bonjour, frère Guilain marie Bonjour à tous, voici plusieurs semaines que nous sommes confinés, que nos activités non indispensables ont disparu, que les activités indispensables sont devenues plus complexes, et pendant le carême, cette situation avait une saveur pénitentielle. Nous pouvions faire de ces difficultés l'occasion de nous interroger sur notre propre mode de vie. Nous avons pu en profiter pour passer plus de temps avec le Seigneur, avec nos proches. C'était aussi une opportunité pour relire et savourer les grands textes littéraires et spirituels. Bref, un parfait exercice de carême. Une situation que nous n'avons pas choisie, parfois douloureuse, mais qui peut aussi être l'occasion d'une démarche de conversion. Mais le temps se fait long. Cette année, la fête de Pâques n'a pas eu la solennité qu'elle méritait. La joie de la résurrection était feutrée et le temps pascal n'a pas la tonalité heureuse qui nous le rend si sympathique habituellement. La manifestation de vie propre à ce temps semble devoir être repoussée et dans quelques semaines il sera déjà trop tard pour vivre la joie de Pâques. Nous avons donc l'impression que le cycle liturgique s'est arrêté et que nous en sommes restés au carême. Mais ne peut-on pas tirer aussi de cette situation des enseignements spirituels propres à au temps pascal. Le confinement ne peut-il pas être aussi, pendant le temps pascal, l'occasion de s'abreuver à nouveau à la fontaine de la grâce, à se nourrir encore auprès de l'arbre de vie J'aimerais mentionner deux enseignements possibles de ce temps pascal confiné. D'abord, une prise de conscience de la communauté humaine. La pandémie actuelle est venue nous rappeler un peu douloureusement l'universalité de notre condition. L'humanité forme une même espèce biologique qui peut être atteinte par un même mal. Aucune différence culturelle, aucune frontière nationale ne peut arrêter une épidémie hier comme aujourd'hui. Seules des mesures strictes et périlleuses, prises ensemble et sollicitant la coopération de tous, peuvent espérer avoir un effet. L'humanité est une, qu'elle le veuille ou non, et sa lutte contre un fléau universel ne pourra se faire que dans une certaine unité. Nous formons une cité au sens antique du terme. Mais si le mal est universel, alors le remède aussi doit être universel. Le véritable salut est nécessairement un salut offert à tous. En ce temps de Pâques, nous sommes ainsi amenés à prendre conscience de l'universalité de la rédemption apportée par le Christ. Néanmoins, cette universalité n'est pas celle d'une foule indifférenciée. Et c'est le deuxième enseignement que je voudrais tirer. L'universalité n'est pas la collectivité anonyme. Et ce temps de confinement nous a fait sentir la nécessité d'avoir des relations humaines véritables. Nous en avons peut-être profité pour téléphoner à tel ou tel proche isolé. Le maintien des distances de sécurité nous invite peut-être à compenser cette froideur nécessaire par une parole aimable. La raréfaction des relations humaines nous a fait prendre conscience de leur nécessité et nous a incités à les réinventer en utilisant d'autres moyens de communication. Et surtout, la privation de liturgie eucharistique a entraîné un vif sentiment du besoin de la communion sacramentelle avec le Christ. S'il en est ainsi, alors c'est une bonne nouvelle, car le salut est personnel. Si vous me permettez d'utiliser une expression qui est sans doute grammaticalement tautologique, le salut est pour tous et pour chacun. Pour tous, parce qu'il est universel et communautaire, pour chacun, parce qu'il est personnel. C'est peut-être ce qu'un temps pascal confiné peut nous enseigner pour nous conduire à nouveau vers la fontaine de grâce qui jaillit de la croix. Chers frères, à vous la parole. Merci, cher frère Guillaume-Marie. Alors, comme tu le soulignais, euh, il y a dans ce temps pascal euh, la, la, la redécouverte de la grâce du salut, grâce pour tous, grâce pour chacun. Et euh, cette grâce, elle est... Euh, une plénitude, une certaine découverte de cette plénitude vers laquelle Dieu nous mène, chacun et euh, l'Église. Et pour nous tourner vers cette, euh, cette plénitude, nous avons un, un livre qui, qui nous parle de cet accomplissement de, euh, du salut, qui est le livre de l'Apocalypse. Aussi, nous tournons-nous euh, pour cette, euh, cette sonnerie vers le texte de Saint Jean dans l'Apocalypse. Frère Renaud. au chapitre 22e et dernier, et également dernier de la Révélation. L'ange me montra le fleuve de vie, brillant comme du cristal, procédant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et du fleuve, ici et là, un arbre de vie produit douze récoltes, donnant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre guérissent les nations. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs l'adoreront. Ils verront son visage, son nom sera écrit sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. Alors, frère Renaud, dans ce texte, on voit euh, l'apôtre la, qui a euh, une vision, et cette vision, elle est au futur. Elle est donc, elle alimente donc une espérance, puisque le, le saint Jean nous présente ce qu'il y a à voir, mais sur le mode du futur. Voilà. Alors, euh, c'est en effet euh, un chapitre fort solennel. Puisque c'est la vision de la Jérusalem céleste qui descend auprès du Seigneur. Et euh, bien entendu, euh, la conclusion donne envie de dire Amen. Ils régneront pour les siècles des siècles. Ben voilà, on a envie de dire oui, qu'il en soit ainsi. <rire> Puisse-t-il arriver ainsi euh, Puisque de fait, c'est une vision anticipée de l'éternité, à savoir euh, l'objet de notre espérance. Rien de moins. Alors, euh, ce texte euh, admirable, d'une part, euh, il y a quelques euh, réminiscences du, du, du jardin d'Éden, euh, puisque déjà euh, au début de la révélation, on nous montrait le paradis comme un jardin bien irrigué, euh, avec une végétation luxuriante, et au milieu était l'arbre de vie, et là, de fait, hein, au milieu de la place de la ville, euh, se trouve un arbre de vie avec douze récoltes, qui produit douze récoltes. Donc il y a une ma volonté manifeste dans cette vision de récapituler euh, les promesses du paradis. Et c'est particulièrement euh, bien fait, puisque c'est le dernier chapitre de la Bible, et du coup qui fait écho ainsi au, au premier, ou en tout cas au second, enfin, voilà, bon, vraiment euh, tout à fait à l'origine. Euh, avec, euh, malgré tout, c est, c est, euh, on pourrait se dire, est-ce que du coup, ce que l'on nous promet dans l'espérance, c'est le retour à la case départ euh, Est-ce que du coup, c'est une espèce de roue, là, comme ça, qui tourne sur elle-même, puis qui finit par revenir à la position initiale à force de tourner Et du euh, reste, ce, ce qui pourrait euh... le suggérer, c'est l'indication de malédiction, il n'y en aura plus, puisque la, la sortie de ce jardin d'Éden c'était la sortie à cause de l'entrée dans les malédictions, à cause du péché. Voilà, mais justement, c'est que, euh, en même temps, ce que ça veut dire, c'est que là, de, de ce lieu-là de malédiction, pardon, il n'y en aura plus. Alors que dans le Jardin d'Éden, bah, la malédiction était possible. Hmm. <rire> c'est bien ça la grande différence. C'est que dans celui-là, euh, eh bien, euh, il n'y aura plus justement de malédiction. Et là, c'est clair que c'est dirigé euh, en référence euh, au chapitre 3 de la Genèse avec les, les diverses... Euh, la malédiction du serpent, par exemple. Donc, c'est pour nous dire que là, eh bien, ça n'aura plus lieu d'être. Voilà. Ce n'est pas un retour à la case départ, c'est que justement, c'est que la, la malédiction n'est plus possible. Euh, voilà, mais la référence euh, immédiate, euh, en fait, elle est intéressante euh, et à relever, puisque c'est celle qui vraiment produit celle du temps pascal à savoir le grand chapitre d'Ézéchiel 47, que l'on chante pendant le temps pascal, pour l'aspergesse. « J'ai vu jaillir du, feu, du seuil du Temple une source d'eau vive. Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront. » Alors ça, c'est re, repris dans l'Apocalypse. Mais ici, c'est aussi une référence à, à ce chapitre, Ézéchiel 47, avec de la même manière le fleuve qui, qui jaillit du, du, du Temple. Euh, de, euh, arbre, les arbres merveilleux qui fructifient souvent, euh, 12, 12 mois en fait, là aussi, euh, et puis euh, qui vont rendre la vie à la mer morte. Euh, Là-dessus, euh, j'ai un, une, une, un souvenir qui m'avait beaucoup marqué <rire> en Terre sainte. Vous voyez, c'est très concret, parce que, ces promesses, parce qu'en fait, le, Ézéchiel dit qu'il voit jaillir du seuil du temple à l'Orient. Donc ça veut dire que l'eau se répand du côté de la petite vallée qui commence en dessous du temple, qu'on appelle la vallée du Cédron. Or, il se trouve que cette vallée serpente à travers le désert de Judée jusqu'à un débouché sur la mer morte. Euh, et donc, en fait, si l'eau jaillit de, du seuil du temple et qu'elle est en, en, en quantité suffisante, eh bien, elle peut arriver, de fait, jusqu'à la mer morte et ainsi purifier les eaux mortes de la mer du sel. — Porter la vie euh, dans la mort. Euh, — Voilà, exactement. Voilà, bien sûr. Or, euh, je me rappelle, au niveau du monastère de Marsaba, qui se trouve dans la vallée du Cédron, euh, eh bien là, on a une expérience effroyable, puisqu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui coule au fond de la vallée du Cédron C'est un égout. <rire> un égout, et comme en plus, euh, manifestement, le traitement des eaux n'est peut-être pas tout à fait au point, il est rempli de détergents, donc il arrive que parfois, lorsque le, le vent souffle dans le bon sens... Qu y ait des, que la vallée du Cédron soit envahie par une mousse de pec citron euh, qui remplit l'ensemble. Et alors on se dit, donc euh, ça c'est une expérience eschatologique vraiment, quand on est dans euh, un très beau paysage, quand on arrive sur la vallée du Cédron, d'un seul coup on sent des odeurs assez désagréables qui commencent à vous assaillir le nez, euh, et vous vous dites voilà ce que nous nous sommes capables de faire, c'est-à-dire un espèce de torrent d'eau immonde, euh, malodorant, <rire> Et la promesse, c'est que cette vallée va être remplie d'eau pure. Cette vallée, quand même, très, très large, très profonde, très haute, cette gorge inaccessible. Et là, là, on se dit, bah oui, voilà, là, on comprend ce qui nous sépare, quand même, encore de, de, de l'objet de notre espérance. Euh, on passe, nous allons remplacer euh, l'égout malodorant par un fleuve d'eau pure euh, qui va ramener la vie partout où il passera. Donc ça, c'est quand même une très belle promesse. Euh, alors, euh, le, euh, il y a une référence qu'il faut noter, qui va nous permettre de, de passer à la suite, et même probablement embrayer sur ce que vous avez à dire, mes frères. Euh, C'est que vous voyez le fleuve de vie qui brille comme du cristal, qui procède du trône de Dieu et de l'agneau. Euh, de quel fleuve s'agit-il Bien sûr, euh, on a parlé de, la, de ce fleuve prophétisé par Ézéchiel, et donc dont le, dont le prophète, enfin dont, dont saint Jean, pardon, qu'il voit la jaillir du, du seuil du temple. Mais en fait, euh, il y a une référence cachée, impli, euh, implicite, mais que l'évangile nous permet d'expliciter, du même auteur d'ailleurs de saint Jean aussi. Euh, vous connaissez tous ce verset. « Le dernier jour de la fête euh, des tentes, qui est le plus solennel, Jésus se tint dans le temple et se mit à proclamer à haute voix » « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi, comme l'a dit l'écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Alors, c'est euh, dans la littérature juive, ce sont les deux seuls emplois que l'on ait des fleuves d'eau vive, fleuves de vie. Hein, ici, là, Jean 7, 38, et euh, Apocalypse 22, 1. Euh, autrement, il est question d'eau, parfois avec un symbolisme très riche, bien sûr, mais fleuve d'eau vive, c'est vraiment là que ça apparaît. Et ensuite, l'évangéliste précise « Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Euh, » Donc, en fait, le fleuve de vie que nous voyons jaillir, du trône de Dieu et de l'agneau, c'est l'Esprit-Saint. Et euh, ça, c'est même littéralement exact. Alors, euh, c'est euh, voilà, quelque chose d'éblouissant. De, de, de, de voir que ben, dans le dernier chapitre de la Révélation, ce n'est pas un hasard, la personne divine sur laquelle on nous laisse, avec cette vision grandiose du fleuve de cristal pur, euh, c'est celle du, de, de l'Esprit-Saint, euh, là comme promesse de vie, euh, comme euh, espérance de cette dilatation intérieure infinie que produit L'habitation intérieure de l'Esprit Saint, de la, de la, lorsqu'il habite en nous par la grâce. Euh, donc, euh, voilà, euh, alors qu'il vient du trône de Dieu et de l'agneau, on, on, on verra seulement ce que ça signifie. Mais euh, en tout cas, voilà, la promesse de l'Esprit Saint, comme étant ce qui bah, nous achemine euh, vers, euh, vers notre accomplissement total, euh, vers euh, la vie éternelle. Euh, avec tous les, tout ce que ça suppose, de vertu intérieure, de, de contemplation des choses éternelles, euh, de, euh, de sources aussi d'où il procède, hein, le trône et l'agneau. Bref, enfin, le, on sent bien que Saint, la vie dans l'esprit est la clé de cette euh, espérance vers laquelle nous nous dirigeons avec toute sécurité. Et, et avec, dans, dans cette vision qui nous est présentée, un symbolisme très riche euh, de ce fleuve qui coule, en fait, du centre même de la ville. Mmh. Et euh, d'une part, ça n'est pas simplement, comme tu l'as souligné, des eaux vives, mais un fleuve, c'est-à-dire quelque chose d'intarissable, quelque chose qui déborde euh, et, et qui s'écoule de manière inéluctable mmh. et, et dans lequel on peut puiser sans aucune limite. Hein. Donc c'est vraiment ce, ce fleuve qui s'écoule... Au milieu d'une place de ville, oui, qui est oui. cette Jérusalem du ciel, voilà. euh, et, et, la, et, et avec au centre cet arbre de vie, Tout on a vraiment l'agglomération, la, la, l'agglutination oui, de, de, de multiples mystères, niveaux oui, oui, de oui. Symboliques oui. qui ont été rassemblés de partout dans, dans la révélation et qui viennent en fait se condenser ici dans une oui. seule vision. C'est oui. en quelques versets, c'est très impressionnant. Sachant qu'en plus, euh, cette image du centre est, est intéressante, puisqu'on la trouve déjà chez le prophète Isaïe, ou chez, chez Ézéchiel en particulier, qui dit que Jérusalem est le centre du monde. Hein. Et, euh, et ensuite, on a chez, dans le, chez Méliton de sarde dans l'Homélie la, la, sur la Pâque, euh, deux endroits où il est dit que le Christ a été euh, crucifié au centre de Jérusalem. Hein. C'est-à-dire que du coup, cette ville qui est le centre du monde, son centre s'est devenu... Le, le, le lieu du mystère pascal de, de Jésus. Et, et du coup, c'est de là que jaillit la source qui s'écoule à l'infini, bien sûr, puisque de fait, on le voit, il y a le trône de Dieu, il y a le fleuve, mais il y a l'agneau. Et donc c'est l'agneau immolé qui en est le, la source, ça passe par lui. Avec cet arbre de vie qui n'est finalement que la croix mm -hmm. Oui, Et alors tout voilà, tout, tout, s écoule, s écoule, oui, tout à fait, oui. ou en tout cas qui est cerné par cette eau de vie, ou en tout cas qui est la, le, le lieu autour duquel cette, ce fleuve de vie, euh, des eaux de, de vie, s'écoule. Euh, c'est cool. Alors je termine par un très beau texte de, du premier livre d'Enoch, euh, qui est donc un écrit intertestamentaire euh, avec une vision qui peut être connue de saint Jean. D'ailleurs, c'est pas impossible. Euh, L'ange m'a dit Cette haute montagne, dont le sommet est pareil à un trône divin, est le siège qu'occupe le saint, le grand, le seigneur de gloire, le roi éternel, quand il descend visiter la terre dans sa faveur. Quant à l'arbre odorant, nul chair n'a le droit d'y toucher avant le jour du grand jugement, qui verra le châtiment universel et l'accomplissement définitif. Or, c'est à des justes et à des saints qu'en sera donné le fruit, ceux qui seront élus. Pour la vie, le recevront en nourriture, et il sera replanté en un lieu saint, près de la maison de Dieu, le Roi Éternel. Alors, ils se réjouiront d'une grande joie, ils exulteront et entreront dans le sanctuaire, les parfums de l'arbre seront sur eux-mêmes, ils auront une vie plus longue, et durant leurs jours, ils ne souffriront plus jamais ni tourments, ni plaies, ni fléaux. Donc, vous voyez, c'est une vision, alors là, tout à fait euh, caractéristique de l'espérance de, de juive intertestamentaire. Et on voit bien que dans l'Apocalypse, elle est complètement reconfigurée, de façon parfaitement fidèle, et en même temps complètement reconfigurée autour du, du Verbe incarné. <coughs> Pardon, avec aussi cette, cette dimension de, de la centralité, c'est-à-dire oui. que euh, la, euh, la, la, la vie de Dieu jaillit de l'intérieur, mm -hmm. de l'intérieur de la ville, mais de l'intérieur aussi de l'âme de ceux oui, oui, qui oui. Euh, de des de, de sauvés. Oui. Euh, de, du reste, c'est ce qui c'est ce qui conduit à la, la fin de la, la fin de notre texte au fait que euh, le les serviteurs n'ont plus besoin de soleil, n'ont hein, plus besoin de s'éclairer oui. par quelque chose d'extérieur. La lumière désormais, elle est euh, donnée par Dieu directement oui. et euh, et cette illumination fait que on, on est constamment dans, sous cette lumière de Dieu. Ça fait penser à ce que dit euh, le Christ dans le Sermon sur la montagne. Euh, « Si ton, corps, si ton euh, œil est pur, tout ton corps sera lumineux. » Parce que l'œil est porteur de lumière, et donc euh, il irradie à l'intérieur une lumière qui rend tout le corps lumineux. Et c'est bien ça dont il est question. C'est que nous sommes, chacun devient une source de lumière. Frère Éric, quelques éléments complémentaires sur cette, cette vision grandiose. Quelques éléments des, des pères de l'Église. Frère guillaume marie au, au début et à la fin de, de son introduction, ponctue euh, son propos par deux, deux grands éléments, la fontaine de grâce, à laquelle nous, nous pouvons puiser en, en particulier en ce temps de, de Pâques, et l'arbre de vie. Chez les les pères de l'Église, chez nos, nos pères dans la foi, ces deux éléments, fontaine de grâce, fleuve de grâce, fleuve d'eau vive et arbre de vie, croix, sont très intimement liés. Ils sont presque inséparables. Et on en, on en garde un, un souvenir, une trace, dans quelque chose de très émouvant. C'est ce premier dialogue, tout premier dialogue, de l'entrée dans la, la vie chrétienne, l'entrée en catechuména, et qui est vraiment au cœur de, notre, de ce texte, je crois. « Que demandez-vous à l'Église de Dieu La foi. Que vous apporte la foi, la vie éternelle ?» Et c'est ce lien entre foi et vie éternelle que cette page de l'Apocalypse introduit vraiment la plupart des réflexions des pères de l'Église. Ce lien intime, entre la foi, le mystère de la foi, et en particulier le mystère de la rédemption, celui de la croix, et ce désir quasiment physique de vie éternelle qui euh, va se concrétiser avec la figure de, de l'arbre et des fruits que porte mmh. l'arbre. Alors je vous propose simplement pour ce matin un petit, un petit florilège de, de, quelques, de quelques extraits, de père à travers les siècles qui réunissent ces, ces, ces deux éléments si présents et si beaux, si forts dans ce, dans, dans ce dernier chapitre de la révélation le fleuve, le fleuve de vie Césaire d'Arles un, un vrai pasteur de la fin 5e, début 6e siècle c'est un, un prédicateur et il pense vraiment à sa cité il dit, mais oui, mais vous pensez que ce serait vraiment très embêtant si un fleuve prenait sa source au centre d'une ville. Sur la place publique, un fleuve casserait et vraiment l'organisation d'une cité. Quand on habite au bord du Rhône, évidemment, c'est sûr. Eh oui, il imagine, <rire> du coup, ce, ce, ça casserait la bonne organisation, la bonne politique de, de la cité. Et il suggère qu'en fait, c'est réalisé, puisque au centre de la cité, il y a l'église cathédrale, et dans l'église cathédrale, mmh, il y a les fonds baptismaux il y a le baptistère, qui est ce fleuve d'eau vive. Et ce qui est très, ce qui est très beau, c'est ce petit signe, qui n'est pas un signe évidemment essentiel, qui n'est pas un élément essentiel du rite du baptême, mais très longtemps, pour le, le premier christianisme, on était baptisé dans une eau courante, dans une eau vive, une eau amenée par une canalisation qui peut traverser le, le baptistère, ou à défaut, comme dans le baptistère du Latran, une eau qui jaillit de la bouche de cette serre en bronze, une fontaine, vraiment l'image d'une fontaine qui permet encore à l'eau d'être une eau vivante. Et on reçoit le baptême, l'entrée dans la vie nouvelle, dans cette eau qui court. Vraiment une, une dynamique de l'eau. Alors, ce n'est pas, encore une fois, un élément essentiel du baptême, mais c'est un signe supplémentaire donné. Ce signe, on le retrouve grâce... au à la citation, frère Renaud, que tu nous livrais, d'Ézéchiel. Et il est, pour les premiers chrétiens, très présent dans la, un texte très important du deuxième ou troisième siècle. C'est l'épître de Barnabé, que l'on appelle plutôt maintenant l'épître du pseudo-Barnabé, pour le dissocier du Barnabé présent dans les actes des apôtres. Je vous lis le, le texte. Un prophète dit, il y avait un fleuve qui sortait de la droite et de là s'élevaient des arbres magnifiques, quiconque en mangera vivra pour l'éternité. Là, voyez déjà, il prend comme une unique citation deux lieux scripturaires. Ézéchiel 47, le fleuve qui sort de la droite, et en même temps, Genèse 3, 22, quiconque en mangera vivra pour l'éternité. Donc on a déjà l'union entre ce fleuve d'eau vive et les fruits que nous pouvons manger pour vivre éternellement. Cela veut dire que nous descendons dans l'eau et nous y descendons remplis de péchés et de souillures, et que nous remontons chargés de fruits, ayant dans le cœur la crainte et dans l'esprit l'espérance en Jésus. Dans ce texte, on voit que non seulement c'est l'eau qui court, l'eau qui bouge, l'eau qui, qui est vivante, mais c'est aussi celui qui reçoit le baptême qui qui descend et qui remonte. Il y a aussi une, un mouvement dans, dans le baptisé lui-même. J'ajoute à la citation d'Ézéchiel une autre citation scripturaire qui va avoir une place dans cette tradition, c'est Deutéronome 28, 66, dans la, traduction des, dans la tradition des 70 Et ta vie, ta vie sera suspendue devant tes yeux. « Et tu seras rempli de crainte jour et nuit, et tu n'auras pas confiance en ta vie. » C'est le premier élément qui va être déterminant et qui va se surajouter à cette tradition d'Apocalypse 22. « Ta vie sera suspendue. »« Et ta vie sera suspendue, c'est interprété par les Pères comme le corps du Christ, pendant, suspendu, sur la croix. » C'est à partir de là qu'on associe à l'eau du baptême les arbres chargés de fruits et dans les motifs de mosaïques qui accompagnent les baptistères qui sont de plus en plus rapidement des, des ouvrages splendides on a le thème de l'arbre de l'arbre qui porte des fruits je vous lis un, un extrait d'un chant de Pâques où on voit un petit peu ce, ce débordement de, de l'imaginaire mais qui est plus qu'un imaginaire d'une un, conscience théologique de ce qui est donné au baptême c'est le chant de Pâques qu'on estime du début du cinquième siècle. Tout alentour se réunissent des nations et des peuples sans nombre. Tout alentour de cet arbre de vie. C'est la foule des nouveaux, des nouveaux baptisés. Ils voyaient les rameaux se courber et fléchir sous le poids des fruits variés. Ils se réjouissaient déjà de saisir d'une main avide, joyeux qu'ils seraient, ces fruits imbibés d'un hectare céleste. Mais ils ne peuvent porter la main à ces objets de leur désir. Longtemps donc, se promenant sur le gazon moelleux, ils regardent les fruits qui pendent du haut de l'arbre, quelques-uns goûtent les écorces que les rameaux laissent tomber, et les douces feuilles d'où distille un nectar abondant. Mais combien ils désirent de saisir les véritables fruits. Et là, c'est la condition du chrétien baptisé. Il a été plongé dans les eaux du baptême, mais il désire encore la réalité de cette vie éternelle, en profiter dans la béatitude. Donc il voit encore ses fruits dont il bénéficie déjà, mais dont il désire encore ce mystère de l'espérance dans la foi. Donc c'est un chant qui, qui, est, qui est très poétique en fait et qui reprend beaucoup d'images très, très pastorales. Et je voulais finir sur un tout dernier texte. Peu connu, un poète euh, pas, très, pas très présent en fait dans, dans, dans nos mémoires, c'est Commodien du 3e, 3e ou début 4e siècle qui imagine un poème abécédaire. Il reprend toutes les lettres de l'alphabet et il à travers cette succession des lettres, il retrace toute l'histoire du salut à travers les deux bois, le bois de l'arbre du paradis, le bois de la croix et le bois dont parle l'Apocalypse. Sur ce bois de mort recherchons celui de la vie future. Au bois est suspendue la vie qui porte les fruits. Veillez dès maintenant à vous-même en croyant que ces fruits apportent la vie. La loi fut donnée par le bois à l'homme, premier-né pour qu'il la craignit, la mort est provenu du fait qu'il a négligé cette loi du début tend maintenant la main et prend au bois de vie excellente est la loi du Seigneur qui est sortie ensuite du bois et ce tend maintenant la main euh, c'est l'acte même du baptême c'est le chrétien qui en descendant du baptême peut à nouveau vraiment euh, profiter de ses fruits euh, de vie éternelle donc c'est Là, on voit bien ici que ce qui se met en place au baptême, c'est déjà cette réalisation de l'Apocalypse, mais qui, par le fait même, dans le fait même qu'elle est donnée, comporte en elle l'attente d'un futur. L'attente d'un futur, oui. L'attente d'un futur, on... on sait que maintenant, c'est possible. Alors qu'avant le baptême, cette... Euh... On n'était pas dans ce possible-là de tendre la main vers la vie éternelle. Et, Et tendre la main, pour le coup, oui, tu, tu as tout à fait raison d'insister, c'est que c'est véritablement l'acte de l'espérance en de nous. L'acte voilà. hein? volontaire d'espérer. d'espérer. d'espérer. La seule chose qui, qui est étonnante, c'est que, euh, c'est dans l'Épître à Barnabé, où on a l'impression qu'il réserve tous les fruits à, à ce futur de, de, de, de la réalisation dans la Jérusalem céleste. Euh, il on, on peut en goûter quelque chose, mais finalement ces fruits sont encore hors de notre portée, c'est ça en... Oui, c'est ça. Le, le baptême, on, on, on sort du baptistère lavé, donc le baptême pour la rémission des péchés, mais la fruition de ces fruits de, de vie éternelle, oui, le pseudo-Barnabé en fait l'objet de, de l'espérance. Donc en fait, pour lui, ces, ces fruits doivent se comprendre comme les dons de la gloire et les dons propres à la gloire. Par oui. exemple, euh, la vie du corps, voilà, euh, voilà. Euh, par exemple, le corps glorieux, voilà. la vue de Dieu, être dans une amitié sans sans occasion possible de se, de se séparer de cette amitié, telle que la vie d'un pêcheur baptisé euh, l'expérimente, malheureusement. Du côté de, de saint Thomas, euh, je voudrais tirer d'un certain nombre de, de petits textes un, un commentaire ou une indication de lecture de la, la première phrase, euh, ou des, des, des deux premières phrases de notre, euh, de, du, du texte de l'Apocalypse. Et... Euh, pour essayer de, justement de, de rentrer dans ce... Dans, dans, comment dire, de creuser un peu plus le sillon que vous avez ouvert. Euh, et tout d'abord, je voudrais euh, partir d'une un, indication de Thomas euh, que je pourrais intituler euh, ou titrer L'homme a une double vie. L'homme a une double vie, non pas au sens où le monde l'entend, comme Bernard Roman. Mais voici, euh, voici ce qu'il en dit dans la Somme de théologie. « Double est la vie de l'homme. L'une est extérieure selon sa nature sensible et corporelle. Et selon cette vie, il n'y a pas pour nous de communication ou de conversation avec Dieu et avec les anges. Mais l'autre vie de l'homme est spirituelle et se passe dans notre esprit. Selon cette seconde vie, il y a pour nous une conversation aussi bien avec Dieu qu'avec les anges. Dans notre état présent, cette conversation, donc qui est le, ce qui se passe dans la, cette seconde vie, cette vie spirituelle, dans notre état présent, cette conversation est imparfaite, comme le dit l'épître aux Philippiens, notre conversation est dans les cieux, d'où le régime de l'espérance. Mais cette conversation sera rendue parfaite dans notre patrie, lorsque ses serviteurs serviront Dieu et verront sa face, comme le dit l'Apocalypse. C'est pourquoi, ici-bas, la charité est imparfaite, alors qu'elle sera rendue parfaite dans la patrie. Et c'est sur ce passage de la charité imparfaite à la charité parfaite que je voudrais euh, centrer ce commentaire de, de l'Apocalypse euh, tel que Thomas l'entend. Euh, tout d'abord, nous notons dans la, la première phrase qu'il y a deux verbes, c'est « montrer » et « procéder ».« Montrer euh, », c'est l'ange du Seigneur qui montre à Jean la manifestation de cette Jérusalem. Et d'autre part, Jean voit ce fleuve qui sort, ce fleuve de vie qui procède, qui sort du trône de Dieu. On retrouve le même, euh, le même binôme de verbe, euh, en dans l'Évangile de Jean, en Jean 15, 26, « Lorsque viendra le paraclet que moi je vous enverrai du Père, l'esprit de vérité qui procède du Père. Ici, deux verbes, venir, le, para le paraclet qui vient, et cet esprit, ce paraclet, il procède à nouveau. Est-ce qu'il y a un rapport entre montrer et procéder dans l'Apocalypse, et puis dans Jean, venir et procéder Oui, en réalité, c'est la même chose. Voici ce que Thomas dit dans le commentaire sur Jean. Il n'est pas contradictoire, de dire que l'Esprit-Saint est envoyé et de dire qu'Il vient. Oui. Car on parle de venir en ce qu'apparaît de manière manifeste la majesté de sa divinité qui opère ce qu'elle veut. Donc l'Esprit qui vient, quand viendra sur vous l'Esprit de vérité, oui. ce sera la manifestation de l'Esprit, de sa divinité en nous, qui opère en nous ce qu'elle veut. Donc, premier verbe, manifester ou venir. Venir pour l'Esprit Saint, ce n'est pas qu'il descend du ciel au sens où il changerait de lieu. C'est Venir, c'est se rendre manifeste à nous d'une nouvelle manière dans notre vie. En revanche, on parle d'être envoyé pour montrer la procession d'un autre. L'Esprit qui procède du Père est envoyé par le Père. On doit aussi noter, continue Thomas, que la mission ou l'envoi de l'Esprit-Saint vient de manière commune du Père et du Fils. C'est ce que dit à l'Apocalypse, « Il me montra le fleuve d'eau vive, entendons l'Esprit-Saint, ce fleuve d'eau vive, c'est l'Esprit-Saint, qui procède du trône de Dieu et de l'agneau, et l'agneau ici, c'est le Christ. » Donc, l'Esprit-Saint procède... De, du trône de Dieu et de l'agneau qui est le Christ, comme un fleuve, et le fait que ce fleuve s'écoule, il vient, c'est-à-dire qu'il est manifesté, il devient manifeste. Bien. Donc, voici notre première phrase. Ce euh, euh, deuxième, euh, deuxième thème qui vient se rajouter, au milieu de la ville et du fleuve, on a un, cet arbre qui est l'arbre de vie. Voici ce que dit Thomas sur cet arbre de vie. L'arbre de vie s'entend ici comme une métaphore du Christ ou de la sagesse, dont il est dit en Proverbe 3, 18, qu'elle est un arbre de vie pour qui la saisit. Et nous retrouvons ici la main qui se tend, euh, qui est un thème que nous avons déjà vu apparaître dans la Genèse, hein, tendre la main. Euh, C'est cette manière de rechercher la sagesse, d'espérer la sagesse, d'espérer recevoir les fruits de la sagesse, ou goûter les fruits de la sagesse, et de la même façon ici, la, euh, tendre les mains vers cette sagesse, en réalité, c'est la même chose que tendre les mains vers le Christ qui nous rassasit de ses biens. Donc, deuxième aspect, c'est cette, euh, cette, cette recherche de la foi au Christ, de la sagesse du Christ, vers laquelle nous tend l'espérance des fruits de cette sagesse. Bien. Donc, nous avons l'Esprit-Saint, nous avons la, le Christ au centre et, et cette sagesse que nous recherchons. Maintenant, si nous continuons le texte, nous voyons que cette, ce fleuve qui s'écoule du trône de, de Dieu et de l'agneau, eh bien ce fleuve donne un fruit sous forme de douze récoltes, c'est-à-dire une récolte par mois, donc, toute l'année, chaque mois, on a un nouveau fruit qui arrive. Et, par ailleurs, les feuilles de l'arbre guérissent les nations. Je laisse de côté la dimension pour les nations, mais je m'intéresse ici à ces douze fruits. Si nous avons, euh, nous continuons notre réflexion sur, euh, sur cet esprit, cet esprit saint, qui procède du, du trône de Dieu et de l'agneau, comme un fleuve, qui entoure, en fait, qui, qui, qui est tout autour et qui abreuve euh, cet arbre de vie, qui est l'arbre de la sagesse que nous cherchons, vers laquelle nous tendons, eh bien, euh, nous pouvons voir qu'effectivement, il produit des fruits, et ces fruits, ce sont les fruits de la présence de l'esprit dans l'âme de ceux qui croient et de ceux qui espèrent. On trouve dans, euh, chez saint Paul une... Euh, un catalogue ou un, une liste de fruits de l'esprit en Galates chapitre 5 verset 22 et euh, voici ce que dit Thomas sur ces fruits de l'esprit l'apôtre parle dans cette liste des fruits de l'esprit c'est-à-dire de ce qui surgit dans l'âme de ce qui surgit dans l'âme donc on voit bien ici le fleuve l'eau qui pénètre ce qu'elle abreuve, et qui produit, qui fait surgir dans l'âme des fruits, et ces fruits surgissent par l'ensemencement de la grâce spirituelle. Voici, dans un autre texte, Thomas essaye de, de trouver l'ordre que suit saint Paul dans l'énoncé de ses fruits. Les fruits de l'Esprit, dit-il, sont énumérés en Galate 5.22 de manière non exhaustive et incomplète. C'est-à-dire qu'il y a bien d'autres fruits de l'Esprit. En réalité, toute la vie spirituelle, dès lors que l'Esprit est dans l'âme, habite dans l'âme, toute la vie spirituelle est reformée par cette vie de, de l'Esprit Saint. Mais, euh, cependant, lorsque l'apôtre Paul énumère douze fruits de l'Esprit Saint, ce nombre n'est pas arbitraire. Et l'on peut le retrouver dans les douze fruits mentionnés en Apocalypse 22. Car, dit Thomas, on appelle fruit ce qui procède d'un principe à la manière de ce qui procède d'une semence ou d'une racine. Ici, dans son commentaire sur Galate, Thomas comparait la... la L'âme a une espèce de champ qui a été ensemencé par l'Esprit Saint et cette semence produit un fruit. De la même façon, dans l'Apocalypse, on voit ici c'est sous la forme d'une source, sous la forme d d plus exactement même d'un fleuve, c'est-à-dire qui, qui n'a pas, de, qui, qui, qui est d'une ampleur infinie, mais qui va produire des fruits particuliers dans l'âme. La distinction entre les fruits correspond par conséquent aux diverses processions de l'Esprit-Saint en nous. Ce n'est pas que l'Esprit-Saint se divise, c'est que les effets, les fruits qu'il produit en nous sont multiples. Et donc c'est en nous, dans cette diversité des fruits, que nous trouvons les différentes récoltes des fruits de l'Esprit euh, que, que l'Esprit produit en nous. Ce processus, où l'Esprit-Saint vient en nous, se repère au fait que d'abord, l'Esprit de l'homme est orienté vers lui-même, puis qu'il est orienté vers ce qui est à côté de lui, et enfin qu'il est orienté vers ce qui est sous lui. Voici l'ordre que Thomas dégage dans la vivification de l'Esprit-Saint. Il y a des fruits qui vont commencer par le, le fait de, de nous orienter nous-mêmes vers le désir d'une vie sainte. Deuxièmement, le désir de cette vie sainte va s'accompagner de fruits pour envers le, le ce qui est à côté de nous. On va voir, c'est le prochain. Et puis enfin, pour aussi maîtriser ce que nous sommes et qui est en nous, qui est sous nous et ça, c'est notre dimension, euh, on va dire animale ou dimension de de toute notre vie euh, corporelle et psychique, qui a besoin d'être ramenée sous la, la tutelle de la vie de l'esprit. Donc, euh, Thomas, à ce moment-là, une fois qu'il a dégagé cet ordre, en fait, on voit, euh, voilà, on enchaîne les récoltes les unes après les autres, on va avoir une série de, de fruits, et ces fruits vont connaître, vont se succéder, parce que, non pas que qu'on a, on a l'un sans avoir l'autre, mais simplement parce qu'on peut distinguer des fruits qui sont différents selon la manière dont l'Esprit Saint ensemence et produit un fruit dans, euh, euh, dans notre âme. C'est pourquoi... « Entre les fruits de l'Esprit vient d'abord, et ça c'est le premier fruit, le fruit initial, et si l'on peut dire le fruit principal, vient d'abord la charité, en laquelle l'Esprit Saint est spécialement donné, comme une similitude qui lui est propre, puisque l'Esprit Saint lui-même est amour. » Donc, charité, premier fruit. « Puis, de l'amour de charité, s'ensuit nécessairement la joie, car tout amant, se réjouit de sa réunion avec l'aimé. Ici, Thomas ne fait que suivre hein, l'enchaînement le, oui, de des, des fruits de saint Paul. Hein. Et la perfection de la joie, c'est la paix. Vient ensuite ce qui maintient la paix de l'esprit contre les maux, à savoir la patience et la longanimité. Vient ensuite ce qui est des fruits qui, pour ce qui est à côté de l'homme. Ça, c'était les fruits à l'intérieur. Bien maintenant les fruits pour ce qui est à côté de l'homme, c'est-à-dire le prochain. Et là, l'esprit de l'homme est bien disposé d'abord par la volonté de bien faire, ce qui relève de la bonté, puis par la générosité. Et il est encore bien disposé à supporter avec égalité d'âme les mots qui nous viennent du prochain, et cela relève de la douceur, mais aussi de la maîtrise de soi. Enfin, « L'homme est bien disposé envers ce qui est sous lui, d'abord quant à ses actions extérieures, par la modestie, la modération, puis quant à ses appétits intérieurs, par la continence et la chasteté. » Donc, nous voyons ici comment Thomas a, si l'on peut dire, tiré profit de, de, de l'Apocalypse en, euh, euh, en disant saint Paul, le, quand il fait cette liste des fruits de l'Esprit, euh, certes, c'est une liste incomplète, elle a toutes les limites qu'on veut, mais elle n'est pas sans raison d'être. Mmh. Il faut qu'il y ait une raison d'être parce qu'effectivement, la manière dont l'Esprit-Saint suscite, produit des fruits dans la vie de l'âme, eh bien, ça va toujours se faire à partir de la charité, et les fruits vont se succéder dans diverses directions, mais toujours, euh, euh, euh, ce sont des fruits qui s'enchaînent et qui sont liés les uns aux autres. Bien. Alors, euh, ce que, en définitive saint Thomas nous invite à faire, c'est à lire dans cette vision à la fois ce qui sera, mais aussi ce qui est déjà. Et c'est là où je m'interrogeais sur l'épître à Barnabé, qui, elle, voit tous ces fruits comme vraiment les dons de la gloire, hein, les dons spécifiques à la gloire, on ne les goûtera vraiment qu'au ciel. Alors que pour Thomas, ces fruits sont déjà donnés parce que l'Esprit Saint a été envoyé. Et oui. donc, nous avons déjà, et peut-être est-ce est -ce pour cela que ce texte de l'Apocalypse euh, peut nous parler, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement une, une belle image, mais que cette image éveille en nous quelque chose de connu, c'est que nous avons dans notre, notre vie spirituelle, notre vie de chrétien, déjà quelque imperception de ce, que, ce dont nous parle Saint Jean. Et ce, qui, euh, ce dont nous parle Saint Jean, c'est de la pleine manifestation voilà. okay. de cette vie de l'Esprit dans la gloire. Alors là, ce sera l'époque de la charité parfaite. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans cette, cette, cette vie intérieure de l'homme selon la charité imparfaite. Pour finir, je voudrais euh, revenir sur... Euh, sur la, la, cette, euh, cette, cet arbre de vie qui se trouve au centre. Et, euh, puisqu'on vient de le voir, cet arbre de vie qu'entoure le fleuve, c'est finalement le Christ baigné par l'Esprit-Saint. Et lui-même, dans son humanité, sanctifié par l'Esprit-Saint. De sorte que le, la personne du Christ est... Euh, la personne humaine qui la personne divine mais l'humanité qui a reçu dans sa plénitude l'esprit saint et donc la charité. Or il y a un petit petite note de Thomas euh, dans euh, sur le sur l'évangile de Matthieu au moment où le Christ est arrêté et conduit dans la maison du grand prêtre. Et euh, Thomas relève, peut-être y a-t-il un, un père de l'église derrière, je n'ai pas, pas été regardé. mais Thomas relève euh, que Pierre entre dans cette, euh, cet enclos de la maison, mais n'entre pas dans la maison, il n'ose pas, il reste dans la cour. Et voici ce qu'il dit. « Dans la maison se trouve le trône de Dieu et de l'agneau comme le dit l'Apocalypse. En effet, dans cette maison, cette maison du grand prêtre qui était en train de le juger, hein, qui était là pour le mettre à mort, dans cette maison, il y avait la charité parfaite. Hein? Et donc, euh, euh, Thomas compare. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui a retenu Pierre C'est que ce qui a retenu Pierre, il était, lui, faible, et il n'avait pas la foi assez ferme pour être dans cette maison, dans cette proximité de la charité parfaite. Et il me semble qu'on voit ici, on retrouve ici ce lien, et c'est pas pour rien que Thomas se rappelle de l'Apocalypse, euh, la proximité de la croix, de l'arbre de vie. Le Christ, qui est au moment de la croix, et finalement cette vie, euh, cette humanité, dans la plénitude de la charité, qui est au sommet de l'acte de charité, puisqu'il donne sa vie pour nous sauver. Et cette croix, qui est le lieu même de la charité répandue mmh. et qui va devenir le lieu d'où s'écoulent les fleuves d'eau vive. En fait, il faut quand on lit la Passion, et c'est comme si on voyait la charité parfaite demeurer quelque part et, et on la voit qui est emmenée cette charité parfaite de la maison du grand prêtre à euh, la maison de Caïphe à euh, euh, au Dalage voilà. et on le flagelle et on le et on le torture et voilà et en fait on, on voit cette charité parfaite en fait qui va qui va par le côté ouvert, s'écouler, et le fleuve qui va s'écouler, et produire en nous euh, ce fleuve qui va venir nous irriguer pour nous donner la vie euh, de l'Esprit Saint. Adiotorium nostrum in nomine domini qui feci celum et teram.